Salut, ça va bientôt faire un an que notre court-métrage Interception est sorti sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez aller le voir en cliquant là. Et maintenant, il est temps de faire un petit making-of bêtisier, enfin, les vidéos qu'on appelle habituellement les coulisses. Moteur. Ça tourne. Action. <rire> Salut. pourquoi t'habites pas au deuxième, là mais t'avais un ascenseur c'est Mais, mais... j'ai pas envie d'utiliser l'ascenseur Ouais Tigapam. Non mais me <rire> je... je... de... Regarde toi Regarde toi Tigapam. Pas... Mais arrête pour de parler quand je parle Ça, pas... On est sur le oui. tournage de Dès que c'est un gros Ça va comment Ça va oh <rire> <de Trump. rire> Alors euh, c'est pour j le... le festival j Et bien évidemment voici nos textes Et on le connaît pas très bien Mais on va essayer de oui, c'est Interception. Voilà, oh, oui, font... oh, ça s'appelle Interception. 12 sur 2, première. Interception, c'était la première vidéo qu'on faisait pour un festival, euh, pour le festival Jicourt, qui propose aux jeunes du quartier de la Croix-Rousse et de Lyon globalement de faire des courts-métrages et qui sont projetés après au cinéma Saint-Denis. Donc c'était super agréable de voir notre création sur grand écran. Je vous conseille de faire ce festival si vous êtes des jeunes et vous voulez faire de la vidéo, d'aller le voir si ça vous intéresse. Et de regarder l'édition 2018 parce qu'on va refaire un court-métrage, un deuxième. <rire> J'en je je... je ai, je mais je risque pas d'exister ah, en Oh! oh <bothers submarine> 3, 2, 1, action! Une botte de cocaïne! Je ouais. m'essaye ouais. de fixer la, la carte SD au, ah, à l'aimant de la petite manivelle. Aïe! <rire> ah, je sais pas se faire un petit acteur. Si, si, je suis bon Tu es C'est quoi ça? Le. Nous avons ici un cadreur épanoui dans sa vie professionnelle. Ça va? Ah, salut! Oui, je t'écoute. Euh, en se basant sur les centaines de milliards de données qu'ils ont, sur euh, les milliards d'utilisateurs Parce que comme ils ont Facebook, ils ont euh, Google Plus <rire> <rire> <rire> <rire> Pourquoi il rigoles a Google C'est parce qu'il n'y a personne sur Google Plus <rire> ça, ça tourne Ça tourne Non mais ça <rire> <arrive>. <rire> Mais le français qui va venir va être forcément plus vieux que moi. Ouais que... non mais attends j'ai pensé à tout, t'as de quoi te déguiser dans la pièce à côté. Euh, va te faire un petit déguisement, moi je vais installer les logiciels sur notre téléphone. D'accord, je vais essayer. C'est quoi ça? Bah, c'est mon déguisement. Non, mais on avait dit crédible le déguisement. Là, c'est personne s'habille comme ça. Mais si, le mec sur la photo. Non, mais lui, c'est mon grand-père, c'était un original. Bon, assieds-toi. Ce qu'on va faire, c'est que t'as qu'à enlever ton déguisement et je vais t'expliquer le plan. Et après, on t'habillera. D'accord. Alors. scène du monde Police <rire> Le mec Pas crédible, zéro crédibilité, zéro Police police C'est la police, les gens Une fois qu'on a eu fini le film, avant évidemment de le présenter aux gens du festival, on a d'abord regroupé tous ceux qui avaient participé au tournage et on a fait une petite projection privée avant-première, tout ça, et on s'est dit tiens, il manque un truc à la fin. Il manque cette scène. La ponctualité helvétique, c'est plus ce que c'était, hein. Et en fait, la réalité, c'est que il était genre 18-19h quand on a fait la projection, et on s'est dit, après la projection, et si on allait tourner la dernière scène On est donc parti dans la nuit tourner la dernière scène, c'était du grand n'importe quoi, on devait être une dizaine pour tourner une scène où il y avait un seul personnage, et ça donne ça. On va rajouter une scène à la fin, euh, il est trop tard, On a du coup on a du matos un peu, un peu nul, et, euh, et on se prépare à faire un... De type kenex, de, de, de type manche à balai Qui doit payer un non, on, on est improvisé hein. Oui, non, on est organisé Ah oui, donc j'en euh, ai improvisé euh, mais organisé. en organisant Voilà donc, euh, Ok, on... non, mais pourquoi pas hein. Alors, ceci est un camion Nous pouvons voir la plaque d'immatriculation Car c'est un camion volé Voilà Donc, nous avons volé En utilisant les fils Ci-dessous et McDonald's. Voilà, alors nous pouvons voir ici que. Euh... McDonald's, nous allons faire un bout de vandalisme maintenant. Alors à partir de maintenant la vidéo maintenant, va partir en euh, couille. Donc on va croire qu'en fait c'est une grosse soirée. <rire> une grosse grosse soirée. Voilà. Oh <rire> donc on peut voir une sorte de touriste ici parce que. Toi, ouais. plus sens, hein Costard Costard. Ah, oui, Petit oui, placement ça. de produit Sony. Donc nous avons là. C'est une Alpha 58. Voilà, exactement. C'est une caméra entrée de gamme, on va pas te le cacher. C'est-à-dire que là Dans la basse lumière, elle en chie comme pas permis. Ça n'a rien à voir avec s 2 C'est pas la grande entreprise qui a acheté beaucoup d'entreprises. On a Il faut trouver la arrête, ça Pigeon, tentative d'intrusion dans un système informatique sécurisé Fais... Est-ce que vous êtes épanoui dans votre métier d'acteur euh... J'espère que ces coulisses vous ont plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu Et on se retrouve très bientôt pour une belle vidéo